Euh, je m'appelle Lucie, j'ai 19 ans, je suis à la fac d'éducation à Montpellier. Je suis étudiante, euh, donc l'animation je le fais en vacances sur mon temps libre surtout, euh, quand j'ai le temps malheureusement, donc euh, principalement l'été. Euh, et sinon là je suis en train d'étudier l'éducation donc c'est quand même une thématique principale dans ma vie. C'était pour trouver un petit travail l'été. C'était aussi parce que ça allait dans l'optique de mon projet professionnel derrière, qui est peut-être professeur des écoles. Par contre, euh, les CMA au début, j'y suis allée vraiment au hasard. C'est-à-dire, euh, j'avais les bonnes dates, ça m'intéressait, donc voilà. Point. Par contre, la formation d'approfondissement, je suis revenue au CMA parce que j'ai adoré l'ambiance, je me suis éclatée la première semaine. Euh, ouais, C'était génial, donc j'ai continué. Le côté où il n'y a pas de formation descendante, on était toujours en activité, il y avait une ambiance ultra sincère. J'avais l'impression qu'on pouvait juste être nous, et où tout le monde se respectait, où vraiment il euh, y avait de la bienveillance. Euh, bah, C'est ce qu'on veut dans le métier derrière, donc moi je me suis ouais. J'ai juste eu l'impression d'être moi pendant une semaine. La légitimité amant. Euh, je trouve qu'une fois que tu as une formation, tu dis « Ok, bon, maintenant, euh, je sais, d'autres gens m'ont dit t'es tu es capable. Euh, » Et puis, bah, deux, trois ficelles du métier, même si je trouve que par contre, on apprend mieux sur le terrain, clairement. Deux, trois jeux, deux, trois jeux d'attente. Déjà, c'est une expérience humaine, je trouve, <rire> vraiment. Euh, je me suis fait des amis, j'ai eu des fréquentations euh, derrière qui sont restées avec ça. Euh, qu'on apprend beaucoup de choses des choses intéressantes pour les enfants mais aussi pour euh, nous-mêmes euh, que c'est un métier dur et qu'il faut le savoir quand même que c'est pas toujours euh, forcément euh, gratifiant qu'on fait pas forcément de des horaires de fou mais que si elle a la passion et qu'elle sait qu'elle a la fibre euh, faut pas qu'elle hésite